C'était la dernière femelle d'ours pyrénéen, elle s'appelait Cannelle. L'animal a été tué par un chasseur lors d'une battue au sanglier, maintenu malgré la présence annoncée du plantigrade dans le secteur. Son ourson Canellito, est livré à lui-même en vallée d'Aspe. il est désormais orphelin. Elle était reine de nos montagnes, humble matrone, au fil des âges son pelage était sa couronne. Elle était gardienne des ruisseaux Attirée par le reflet de la lune sur l'eau Elle était l'héritage d'un monde si ancien Que les loups face à elle aboyaient comme des chiens Contemplant les sommets et les neiges éternelles C'était le royaume de Cannelle Dernière ours femelle d'une grande lignée Digne représentante de nos belles Pyrénées Sur ces douze contrées où les vaches font paître L'être humain a chassé ses ancêtres des siècles d'écocide, de battus, sous le regard inquiet des gibaètes barbus. De Était-ce la suite logique ou le destin, peut-être, bientôt Cannelle allait disparaître Elle était reine de nos montagnes. Mais le monde n'avait plus besoin d'elle. Entre la France et l'Espagne. C'est le royaume de Calais Elle a vu pousser les villages S'échapper les lourdes fumées blanches des égaux buages Elle a vu la bigorre devenir ce qu'elle est Des câbles et des pylônes traverser la vallée apeurée par le chant des clarines Partout des pâturages, des enclos, des prairies Seule face au danger de perdre sa couronne De plus en plus de bergers pour nourrir les hommes puis d'immenses barrages se dressèrent autour d'elle, créant des paysages de lacs artificiels, des routes par centaines, des baraques à touristes, des trous dans la falaise pour faire des raccourcis. Elle a contemplé le désastre, déplorant le silence des oiseaux dans les arbres, à l'ombre des reliefs, des pasteurs en errance cannelle. Combien d'espèces disparaissent en silence, à l'ombre des reliefs, des pasteurs en errance cannelle. Combien d'espèces disparaissent en silence Elle était reine de nos montagnes Mais le monde n'avait plus besoin d'elle Entre la France et l'Espagne ne restez que vous, au revoir notre reine, la folie est humaine, un point de non-retour, ils ont réintroduit quelques sources slovènes, votre espèce est finie, éteinte pour toujours, quand sous les yeux de votre ourson, victime d'un chasseur et des valeurs qu'il incarne, vous fûtes tué, sans raison, le 1er novembre 2004, en Béhara.